Le triangle est la forme de base de l'existence à bien des égards. La forme la plus intégrée est un triangle. Avant que tous ces matériaux arrivent, comme le béton et l'acier et tout ça, encore maintenant, je crois qu'aux États-Unis en particulier, toute maison a un toit triangulaire, n'est-ce pas en Inde, on est tous passés au toit plat, parce qu'ils utilisent les toits en béton. Et le temps permet un toit plat. Donc ici, presque toutes les maisons ont un toit triangulaire. Pourquoi un triangle C'est que, avec un minimum de matériaux, un maximum de résistance ne vient que d'un triangle. Si vous devez créer toute autre forme de même résistance, vous aurez besoin de bien plus de matière. La résistance du matériau doit être augmentée, mais en forme de triangle, avec un minimum de matériaux, vous pouvez obtenir un maximum de résistance. Donc toujours, partout dans le monde, si vous leur donnez deux morceaux de bois en utilisant la terre comme base, vous obtenez une habitation. Donc ceci ne concerne pas que des habitats que vous construisez. Même la main divine, même la main du Créateur, a choisi un triangle pour construire la forme de base en vous et en dehors de vous. Si vous regardez n'importe quelle structure moléculaire, c'est un assemblage complexe de triangles à bien des égards. De même, si vous regardez le corps humain, à un autre niveau, vous verrez qu'il y a ce qu'on appelle un corps énergétique l'énergie se déplace et fonctionne dans le corps d'une certaine manière. En yoga, il y a toute une compréhension et il y a une certaine façon de faire l'expérience de la façon dont l'énergie fonctionne dans votre système. Si vous vous penchez là-dessus avec conscience, si vous voyez comment votre système est construit, vous verrez, la forme la plus fondamentale de votre corps est un triangle. Tous les nadis se rencontrent sous forme de triangle. Ce qu'on appelle les chakras sont à vrai dire des triangles. Les nadis se rencontrent toujours sous forme de triangle. On les appelle chakras parce qu'ils symbolisent le mouvement. Donc ce triangle orange entouré d'un cercle est le chakra agna, qui est le chakra de l'illumination et de la connaissance, du savoir et de la perception. Parce que le yoga est la science de la perception. Le yoga est la science de la perception ultime. Donc, le Isha Yoga utilise le symbole de la perception ultime, un triangle orange avec un cercle. Et si vous avez vu ce qu'on appelle les yantras, dans le sud de l'Inde, il y a beaucoup de yantras, vous en avez vu Les Sri chakras et ce genre de choses Yantra veut dire, à nouveau, une forme énergétique. Si vous créez certaines formes, elles ont une certaine quantité d'énergie, elles peuvent retenir une certaine quantité d'énergie. Tous les yantras sont toujours construits avec des triangles. Il y a des formations complexes de triangles. Parce que c'est ainsi que le système énergétique de votre corps est construit. C'est ainsi, à bien des égards, que les aspects fondamentaux de l'existence ont eu lieu. Voilà pourquoi le triangle.